Vous allez bien dans ces temps qui deviennent de plus en plus difficiles. alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 23 janvier je vais traiter plusieurs questions je vais déjà commencer par vous donner certains conseils c'est choses chose que vous pouvez mettre en place bon donc hier je me suis un petit peu amusée. je vais vous montrer ce que j'ai fait alors faut que je fasse attention de pas trop montrer euh, euh, les petits papiers que j'ai collés sur les personnages que vous allez découvrir, voilà. Parce que j'ai pas envie de me faire euh, striker, voilà. <rire> Mais bon, <rire> je rigole toute seule, pardon. Mais bon, je pense que vous allez rire aussi en voyant euh, mon œuvre d'art. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai été chercher des petites poupées parce que je suis pas très manuelle, je dois dire. Et j'ai collé les photos de certaines personnes connues. Alors, j'ai caché quand même un peu les visages, comme je vous le disais, pour éviter d'avoir des problèmes. Mais euh, je pense que vous pourrez deviner de qui il s'agit. Hein voilà. Le petit jeune, euh, c'est Gaby. Les autres, euh, je quand même vous les dire, il y a euh, euh, Varan, Caligula, Casse-Tête et euh, Brimiche. Voilà. Qui se casse toujours la figure d'ailleurs à cause des grands pieds. Vous voyez, il n'arrive pas à tenir celui-là. Enfin bon. <rire> donc qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai donc euh, mis mes petites poupées symboliques voilà et je les ai mises dans une petite boîte sur laquelle j'ai marqué prison alors ça a l'air d'être très puéril ce que j'ai fait en fait c'est une des méthodes qu'on appelle une méthode de visualisation que vous pouvez faire soit mentalement c'est à dire imaginer ces gens là en prison et si vous avez du mal à visualiser eh bien vous pouvez le faire comme ça c'est-à-dire, dans une petite boîte comme moi, j'aurais pu rajouter des barreaux, d'ailleurs je vais peut-être le faire, je vais peut-être mettre un couvercle dessus pour être sûr qu'il s'en aille pas. Enfin bref, soyez créatifs. Vous pouvez aussi faire un dessin, c'est ce qu'on appelle le tableau de visualisation créatrice, et vous pouvez dessiner ces personnages dans une prison. Enfin bref, le pouvoir de la pensée ne doit pas être sous-estimé, en aucun cas. Si vous avez euh, ces personnages-là sous les yeux euh, tous les jours, alors cela c'est pas grave, mais enfin bon, c'est si sont en prison, peut-être que ça fera davantage passer euh, le fait de les voir tous les jours, je vous assure que ça a une influence. Alors pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'eux, ils utilisent ces méthodes-là pour nous manipuler. Et oui, les suggestions que vous avez tous les jours.. Euh, par la publicité, euh, par les affiches, euh, sur les grands panneaux, là où il y a les pubs, hein, moi j'en ai vu une, hein, faites-vous, etc., injectez, blabla, comme en Italie, d'ailleurs je vais y revenir, euh, euh, faites-vous dépister, testez-vous, etc., protégez les enfants, faites-les dépister, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça ce sont des suggestions, elles sont toujours écrites ou dites sur le mode impératif, genre faites-vous, toujours c'est toujours aussi positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ne pas. Comme ça, votre inconscient y prend. Bon. Donc, il y a plein de techniques de suggestion, de manipulation mentale, hypnose. On vous répète 10 000 fois la même chose jusqu'à temps que ça rentre dans le crâne. Tout ça, c'est de la manipulation. Et moi, je me suis dit qu'il serait temps qu'on contre-attaque, euh, euh, contre voilà, on contre-attaque et qu'on fasse la même chose. Donc, cette technique-là, c'en est une et elle est très puissante. Alors, il y en a une autre. Qui a été donnée par Anaïs Fenchui. Vous pourrez aller regarder sur la regarder sa chaîne. Moi, j'aime bien la regarder. Euh, et elle dit qu'en fait, il faut prendre un petit papier comme ça. Voilà. Donc, vous écrivez les noms des personnes que vous voulez voir dégagées. Les cinq que je vous ai nommées, mais vous pouvez rajouter euh, tous ceux que de gouvernement qui ment, comme dirait Nana. Ensuite, vous pliez votre papier et vous collez votre papier sur le mur de vos toilettes ou à côté de la cuvette des WC. Parce que, en Fenchui, les toilettes, c'est le lieu où tout disparaît. Bon, vous voyez, il y a déjà deux conseils. Il y a Castet qui est en train de se casser la figure, là aussi, décidément, il est trop vieux, je suppose. Enfin, bref. Tiens, on va peut-être le mettre assis, hein, puisque... Alors, assis debout. Ah oui, ça, ça fait penser à cette histoire de assis debout. Une autre méthode qu'ils utilisent, c'est la confusion. Très connue en hypnose. C'est-à-dire qu'on vous dit un truc un jour, et le lendemain, on vous dit son contraire. Les protocoles sont très compliqués, voire les protocoles sanitaires pour les enfants. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens Ils sont perdus. Ils sont perdus et dans ces cas-là, on dit qu'ils sont confus. Et quand ils sont confus, eh bien, c'est le meilleur moyen, hop, pour leur envoyer des petites suggestions. Et ils prennent. Voilà, méthode très connue de Milton Erickson, qui racontait un peu n'importe quoi aux gens qui étaient complètement déstabilisés. Et hop, il leur disait, eh bien, maintenant, euh, entrer en transe, euh, enfin, bref, ce genre de choses, hein, pour l'hypnose. Et évidemment, ça fonctionnait très, très bien. Donc, vous voyez qu'en fait, ces gens-là, ils sont extrêmement forts. Ils sont très bien formés et très intelligents. Mais nous, à partir du moment où on connaît leur technique, on va pouvoir, évidemment... Contre carré. Donc euh, vraiment, c'est important ce que je vous dis, même si ça a l'air d'être du blabla. Je vous assure que c'est important. Parce que maintenant, vous allez savoir quand est-ce que vous voyez des suggestions. Et le fait de le savoir, ça va vous permettre de vous protéger et de dire non. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous verrez une suggestion dans la rue, un panneau, alors je ne sais pas en France, mais enfin je suppose qu'il devait y avoir des pubs pour le fameux euh, vax. Eh bien, quand vous voyez ça, vous dites non dans votre tête. Non, je ne prends pas. C'est tout. Donc, ça suffit et vous vous protégez comme ça. Pareil, quand vous allez à la pharmacie, il doit y avoir des petites affichettes un peu partout, je suppose. Ben, vous les ignorez ou alors, pareil, vous les rejetez. Hein, éventuellement, imaginez-vous prendre le, le, le, le petit papier sur lequel il y a la fameuse pub, vous la roulez en boule et vous la jetez à la poubelle. Ah, ça me fait penser que cette chère nana de l'information autrement est tout à fait géniale puisqu'elle a réussi à trouver un slogan avec une musique. Et toujours avec des petites poupées. Je dois dire, je me suis inspirée d'elle. Hein, mais je voulais pas tout à fait la copier, parce que ce serait pas correct. Mais je me suis inspirée de sa technique avec les poupées. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous amuser à les jeter à la poubelle. Évidemment, lui, il veut pas tenir. Hein, il est déjà gâteux, je sais pas quoi. <rire> On va le mettre allongé, voilà. Euh, et vous pouvez dire... Alors, elle, elle dit « Allez hop, poubelle », ce qui est très, très bien. Moi, je pourrais dire « Allez hop, prison ». Voilà, allez, hop, prison. Euh, Eugène, que je salue ici, a dit aussi, allez où les égouts. Enfin bref, soyez créatifs. Il faut que ce soit court, percutant. Et vous pouvez même euh, répéter ça plusieurs fois par jour en, en, en visualisant. J'allais dire en mentalisant, mais je crois que ce n'est pas français. Donc en visualisant toujours ces gens-là, allez, hop, prison. Allez, hop, poubelle. Voilà, en faisant un petit air. Amusons-nous, amusez-vous, c'est important. Et je vous assure que si on est 10 000... À faire cet exercice régulièrement tous les jours, qui est relativement simple, hein, ou avoir ces personnages euh, sous les yeux tous les jours, alors euh, bon, coller sur la porte de votre frigo et en prison, je vous assure que ça sera un impact. Bon, ok, donc c'était des petites choses que je voulais vous dire. Euh, refusez les suggestions, euh, faites allez hop poubelle, allez hop prison, allez zou aux égouts, etc. Enfin bref, tout ce que vous voulez. Et pensez positif. Nous créons notre réalité. Et si vous vous imaginez... Euh, par exemple, euh, arriver dans un régime à la chinoise, vous risquez de le favoriser. Donc personnellement, moi je m'imagine continuer à faire de l'astrologie et à vivre normalement. Et c'est important, c'est important. Alors j'ai reçu un mail aujourd'hui, donc je vais commencer par l'Italie, de Erika. Courage Erika, je vais vous lire son mail. Euh, alors je ne vais peut-être pas tout vous lire parce qu'il y a simplement des choses qui sont plus personnelles. Voilà, elle me dit... Depuis le 15 octobre 2021, tous les travailleurs, s'ils voulaient entrer sur le lieu de travail, ont dû choisir à partir de cette date de présenter à leur employeur un test tous les deux jours ou se faire injecter. Le prix du test, 15 euros partout en Italie. Depuis lors, la situation a empiré, c'est-à-dire qu'à notre rentrée de vacances de Noël le 10 janvier 2022, ils nous ont annoncé qu'à compter du 20 janvier, tous les non-piqués de plus de 50 ans n'aurait plus accès aux magasins, supermarchés, banques, postes, y compris ceux alimentaires, donc magasins alimentaires, sinon qu'en présentant un test négatif, et qu'avant le 15 février, tous devraient être piqués. Bon, entre-temps, la date du 20 janvier a été reportée au 1er février. Donc, il semblerait que nous n'ayons plus aucune issue, sinon que d'avoir recours à un avocat, pour qui probablement, probablement euh, ceux qui ont les moyens, il n'y a pas de problème, mais pour les autres. Et puis, il faut tomber sur un avocat, honnête ce qui est rarissime en Italie. Alors pour ceux qui ne s'aligneront pas qui, pardon, qui ne s'aligneraient pas à cette obligation, nous pourrions être passibles d'amendes pouvant pour aller de 600 à 1500 euros. Bon, donc en gros c'est euh, tous les gens qui ont plus de 50 ans, eh bien n'ont plus accès nulle part, mais vraiment nulle part, y compris les, les magasins alimentaires, ce qui est normalement absolument interdit. Euh, et donc, pour l'instant, ils peuvent encore y aller en présentant un test négatif. Mais euh, après, euh, euh, après, le 15 février, ma foi, eh bien, il va falloir qu'ils soient tous euh, injectés, sinon c'est amende. Voilà. Donc, Erika me demandé de faire un tirage sur l'Italie. Étant entendu que euh, ce qui arrive en Italie, c'est déjà ce qui est en Autriche. Et c'est ce qu'ils veulent faire en France. On va, ne on, on va pas encore se voiler la face. Hein. Euh, allez vous voir un petit peu ce que j'avais mis sur la vidéo euh, « L'avenir des non vax ». C'était il y a un mois. Alors, c'était avant que l'autre crétin, là, il parle d'emmerder tous les noms, euh, voilà, injectés. Et j'avais bien dit qu'ils allaient resserrer la vis. Alors, on va faire un tirage sur l'Italie, puis après, on verra sur la France. Mais je voudrais répondre un petit peu, évidemment, euh, à Erika. Donc, on va voir un peu l'Italie. Alors dans ma vidéo astrologique, hein, je sais, je vous en ai déjà parlé, mais bon, je redis quand même pour ceux qui n'auraient pas, qui ne seraient pas, j'avais quand même dit que la situation serait difficile pendant six mois. Hein, voilà. Avec quand même euh, quelque chose qui bougerait au printemps et puis davantage sur l'été. <rire> j'avais dit aussi que ce que je voyais sur la France, il y avait des fortes chances que ça atteigne certains pays d'Europe. Du fait de la proximité. Mais vous voyez que l'Espagne, au contraire, eux, ça va. Et l'Italie, c'est l'inverse. C'est. Euh, voilà. Bon. Donc, donc, donc, donc. Alors, en Italie. Alors, Erika, sinon, c'est vrai que, normalement, euh, moi, je fais des thèmes individuels. C'est vrai que c'est plus facile de voir au cas par cas. Hein. Voilà. Donc, euh, parce que pour certains, euh, certains trouveront des solutions. Et puis, euh, d'autres euh, n'auront pas autant de, de possibilités. Alors, en Italie. Alors, faut que je pense bien à l'Italie. Oh, à l'Italie, Erika. OK. Alors, comment ça va se passer en Italie voilà, argent ennemi. Bon ben oui. Donc il va bien y avoir des contraintes financières, on est d'accord, ça c'est les fameuses amendes hein. pour l'instant vous en êtes là. Alors comment la situation va évoluer en Italie Les Italiens sont des gens formidables en plus euh, j'étais déjà en Italie, ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont voilà, euh, franchement euh, un aussi beau pays et des gens et des gouvernements qui aussi pourris, c'est malheureux quand même. Hein. On va mettre une carte là, au-dessus et une en-dessous. Je vais faire attention que vous voyez bien les cartes, n'est-ce pas Parce que j'oublie à chaque fois. Alors, en Italie, <rire> bon, bah, ruine, hein tout ce qui se casse la figure, par rapport notamment euh, à tout ce qui était plaisir. <rire> Pardon. Alors, il y a quand même une carte de protection. Hein C'est quand même des cartes qui sont bien. Moi, ça fait penser quand même que les gens vont se battre. Ils vont se réunir hein, pour justement euh, protéger euh, la famille, protéger leur, le, le, le, comment dire, la, la sagesse, c'est-à-dire en fait euh, la raison, en fait, voilà, cherchez le mot, tout ce qui est raisonnable et bien sûr euh, la, la beauté de la vie. Hein. Pour moi, c'est pas perdu, Erika. Les, les, les Italiens vont se regrouper. Bon là, pour l'instant, ça se casse la figure, c'est vrai décidément <coughs> excusez-moi excusez à chaque fois que je parle des gouvernements de ce qu'ils font j'ai mal à la gorge c'est vraiment bizarre bon ça passe pas quoi en fait c'est parce qu'en fait ils sont pas dans la bonne parole c'est pour ça hein, donc c'est ça du mal pour moi aussi à sortir alors bref il, il va y avoir une espèce vous voyez pensée amitié pour moi il va y avoir un regroupement par rapport à tout ce qui se casse la figure alors je vais essayer de re rester quand même sur l'italie il y en a deux qui voulaient sortir donc je vais prendre toutes les deux les gens vont se battre. Hein. Ce n'est pas perdu, Erika. Les gens vont se battre. Alors, oui, attention, parce que c'est vrai qu'il y a des risques aussi d'être prisonnier. Mais voyez, il y a quand même le hasard. Donc, il y a la notion de destin, quelque part. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, j'espère que c'est l'intervention du divin ou je sais pas. Enfin, hein, bon, on peut, si on est croyant, en plus les Italiens, c'est des gens qui sont très, très croyants. Hein, euh, il va falloir vraiment... Euh, faire appel à toute la force spirituelle, aux aides spirituelles. Je sais que ça a l'air, je sais qu'il y en a qui vont critiquer en disant oui c'est du blabla, mais pas tant que ça, hein. parce que de l'autre côté je peux vous assurer que eux aussi ils ont leurs pratique, mais elles sont elles sont pas spirituelles dans le bon sens. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire que eux ils utilisent la force négative hein. et ça y va, hein. et c'est pour ça qu'on a tellement de mal. Je vous assure que c'est vrai que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut absolument nous contre-attaquer avec le côté positif. Bon, donc, croyez quand même en vous, et surtout faites de la visualisation positive. Alors oui, c'est vrai qu'il y a quand même un risque d'être enfermé ici. Ah, c'est les, les, les restrictions, les privations, on est d'accord. Mais il y a quand même ici le hasard qui va s'en mêler. On va essayer de voir un petit peu, puis après, éventuellement, j'irai voir d'autres cartes pour avoir plus de détails. Alors, normalement, on ne recouvre pas cette carte-là, la grâce. Donc, je ne peux pas la recouvrir. Il y a quelque chose qui va être donné ici. Bon, bah là, oui. Là, il y a quand même des choses qui vont s'arrêter. La fatalité, mais c'est aussi euh, la faux. Donc, euh, il y a un arrêt quand même. Vous savez, Erika, euh, comme j'ai dit dans l'horoscope que j'ai fait pour la France en 2022, sur mon canal astrologique, c'est une question de mois. Il va y avoir des mois qui vont être très, très durs, oui. Mais il y a aussi, et ça, je, je l'ai vraiment dit, le regroupement. Les gens vont être solidaires. Ils ne vont pas se laisser faire. Et c'est vraiment comme ça que, euh, que les gens s'en sortiront. On l'a bien vu ici, pensée, amitié, et puis famille, hein, c'est les regroupements. Hein. C'est aussi les gens qui défendent leur famille. Donc, il va falloir se battre. On va redemander si, effectivement, ça passera bien aussi par, euh, par, euh, par la contestation. quoi. Alors, la renommée, hein, ça, va être, ça va être connu. Hein. L'union, vous voyez, l'union, j'ai que des belles cartes. Hein. Et la réussite, vous l'avez ici, hein. c'est les regroupements qui vont faire que vous allez vous en sortir. Alors, c'est vrai que c'est vrai pour l'Italie, à mon avis, c'est aussi vrai pour les autres pays. Hein. On voit quand même que ça bouge beaucoup. Bon, on va refaire quand même un jeu. Il faut tenir, Erika. Euh, mais vous savez, alors, c'est pas une critique, hein, mais bon, ça fait depuis un an que je dis quand même qu'on va vers euh, ce genre de choses. Hein. Ça fait depuis un an. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont fait confiance depuis un an, qui savaient un peu ce qui allait arriver et qui ont agi en conséquence. Bon, voilà, quoi. Euh, y, y, un an, ça donnait un petit peu le temps de, de se retourner, quoi. Là, maintenant, ça, de, ça commence à chauffer. Hein. Bon, on va voir quand même. Bon, ceci dit, c'est pas une critique non plus, mais, hein, même si ça y ressemble, mais c'est vrai que euh, c'était prévisible, c'était vraiment prévisible. Alors, l'Italie. On va regarder avec le jeu de haut. Est-ce qu'ils vont s'en sortir, les Italiens Bon bah voyez, vous avez ici vraiment euh, la police, et puis le fouet, c'est bien euh, oui, euh, les punitions. Bon, pour l'instant, vous êtes tout à fait dans, dans ce, dans ce cas-là. Hein, c'est la situation actuelle. On est d'accord. Mais tout ça, c'est. Euh, ils, ils savent qu'ils n'ont pas le droit. Hein. Ils n'ont pas le droit. Hein. Donc il faut résister. Bon, ça, c'est la piqûre à l'alcool. Hein. Bon, ça, c'est les enfants. Bah, c'est les gens malhonnêtes, hein, vous l'avez ici. Et la discrimination, on est d'accord. Bon, vous en êtes là pour l'instant. <coughs> Pardon. Vous en êtes là. Alors, en plus, vous avez vu, vraiment, c'est les gens maléfiques. Hein. Ils, sont, ils sont vraiment du mauvais côté, ces gens-là. Mais il y aura un prix à payer, de toute façon. Ils ne le savent pas, eux, mais nous, on le sait. Alors, les Italiens. Alors, ça, c'est encore les restrictions. Il y a la justice, ouais, je vous dis, il ne faudra pas attendre euh, l'aide de la justice, malheureusement, parce qu'ils ne vous aideront malheureusement pas. Je, je, je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, hein, celle sur l'avenir des non-vax. Il ne faudra pas attendre euh, l'aide de la justice. Ils sont corrompus. Bon, donc ça, alors je sais bien, vous avez parlé d'aller voir un avocat. Si ça peut, euh, comment dire, bloquer les choses, faites-le. Hein, parce que généralement, euh, faire appel à un avocat peut bloquer la... Les sanctions, ça peut bloquer les sanctions. Enfin, bon, d'après ce que j'en sais. Alors, moi je pense pas qu'il faut qu'il faut être trop attendre. Ben hein. admettre bah, de des divisions, il a essayé. Hein, euh, ça n'a rien donné, il l'a dit lui-même. Hein. Bon, bah il y aura une fin à tout ça. Il y aura une fin à tout ça. Alors, c'est bien les gens qui se regroupent. Hein. Alors, il y aura une fin par rapport aux restrictions. Et ici, il y aura des arrestations. On va regarder par là. On va remettre une carte sur les trois. Hein. Ouais, Pour moi, ça va s'arrêter cette histoire. Vous voyez On a bien la fin sur les restrictions ici les restrictions là. Alors, les, les, les parents qui doivent absolument protéger les petits. Et là, il va bien y avoir des ennuis. On va poser la question claire et nette. On va dire, est-ce que les, les corrompus vont être punis ou alors, euh, non, plutôt dans le sens, parce que sinon je, je risque d'avoir des mauvaises cartes ou des bonnes cartes, je ne vais pas savoir les interpréter. Est-ce que euh, la, le peuple va gagner Je crois que c'est la meilleure chose. Alors, oui, il y a beaucoup de corruption, c'est vrai, on est d'accord. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de méchanceté. Bon, pour l'instant, vous êtes dans une impasse, alors euh, ça risque de durer, parce que là, j'ai n'ai pas Louis hein, qui est sorti. J'ai pas le oui qui est sorti. En fait, le je me dis que les restrictions vont, vont, vont être de pire en pire. Même si j'ai vu que ça allait s'arrêter, c'est vrai. Mais dans un premier temps, ça va passer par une restriction. Alors, il n'y a pas de... Euh, comment dire Il n'y a pas de vote chez vous. Il n'y a pas d'élection. Hein. Euh, donc ça, c'est... Ben, je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est quand on avance des cartes. OK Ouais, mais ça ne me dit pas si s'ils si vont gagner. Ouais, bon, pour l'instant, ça va passer par une scission, une coupure, l'orage, hein, c'est l'orage. Bon, ce que le jeu me dit, c'est que il repart un petit peu en arrière. C'est qu'effectivement, il va y avoir des problèmes au niveau de la nourriture, hein, le bien-être au quotidien, le fait que vous ne puissiez plus aller dans les magasins alimentaires. Alors, évidemment, faites des provisions. Je pense que vous l'avez déjà fait. Hein, Pensez-y. Parce que là, il y a bien une ségrégation, mais il y a bien aussi la tempête qui s'amène. Et en fait, je me dis qu'il faudra en passer par là. Voilà, et c'est bien par rapport au médical. Et les choses vont mettre du temps, je vous dis, les choses vont mettre du temps. Alors, Superman, ce n'est pas forcément qu'une personne. Oui, on pourrait penser, hein. Mais bon, moi, je sais pas quelles sont les bonnes personnes en Italie, donc je ne peux pas vous dire. Mais alors, on va dire que ce sont euh, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi en fait plusieurs personnes qui vont se battre pour le bien, hein, pour mettre en lumière toutes les tromperies. Voilà. Il va y avoir beaucoup de communication. Pour moi, ça va durer euh, une mise en lumière de choses secrètes, mais ça va passer par des situations difficiles. Ça va durer plusieurs mois, Erika. J'ai pas de solution euh, là tout de suite, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. C'est un combat qu'on gagnera ensemble. Bon, je vais arrêter là pour ce premier tirage qui fait déjà 20 minutes. Euh, Erika, mon conseil pour vous, c'est protégez-vous. Euh, j'ai pas de, de, de, pas de solution. En l'heure actuelle, j'ai pas de solution. Ça va durer plusieurs mois. Et la seule façon, c'est que le peuple italien se regroupe et combatte. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut en passer par là. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder aujourd'hui euh, oui, je voulais regarder par rapport à ce fameux virus Marbourg. Là, on m'a demandé de regarder. Alors, est-ce qu'on va en avoir un On va regarder. Alors, est-ce qu'ils vont nous balancer un virus à la figure On va prendre le jeu résilio. Hein Il faut que je me reconcentre sur le Marbourg. Ok. Alors, j'ai juste un, quelque chose qui s'arrête à l'étranger. Là, il me dit... Ouais... On va juste regarder en dessous ce que c'est. Il y a des critiques, hein. Ah, attendez, on va prendre le jeu comme ça. Il est pas mal comme ça. Je trouve qu'il est pas mal aussi. Bon, pardon. Alors, euh, c'est pas tout à fait le virus qui est sorti. c'est me sort autre chose, mais c'est pas grave. Éventuellement, je reviendrai sur la question. Il faut laisser les jeux s'exprimer. Là, il me dit qu'il y a bien des choses qui s'arrêtent à l'étranger parce qu'il y a trop de critiques, il y a beaucoup de critiques, euh, et ça crée la division entre les gens, enfin bref, il y a, il y a des différents là. Hein, bon ben on, on le voit déjà, hein. on le voit déjà quand même, que certains euh, pays d'Europe, sont très très très sévèrement critiqués, notamment par l'Europe elle-même, hein, par exemple, et puis aussi évidemment par les états unis etc., euh, eux, ils s'en sortent pas mal quand même, hein. ils s'en sortent pas mal. Bon, donc, il y a des choses qui s'arrêtent à l'étranger avec beaucoup de critiques de la part du monde. Voilà, vous avez ici la réponse. Pour stopper les choses, c'est la solidarité. On n'en sortira pas, hein. S'il n'y a que ça, hein. Bon, le virus, je, je ferai un, un jeu après, il n'est pas sorti, là. Je, je referai un jeu après. C'est vraiment euh, mettre une barrière, tous ensemble. Il n'y a que comme ça. Et absolument, les, les, les gens, là, qui ont des enfants, ben, protégez vos enfants, hein. Protéger vos enfants. Hein. Ils ont vraiment, euh, dans l'autre sens, me dit. Voilà. Ils ont un truc au-dessus de leur tête, là. Hein. C'est pas une épée de Damoclès, mais euh, c'est pas mal aussi. Hein. C'est dangereux. Hein. Bon. Alors, ça, c'est les réseaux sociaux. Et c'est le mécontentement qui grandit. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui est assez cool, là. Alors, attendez. Qu'est-ce que ça m'inspire, ça? Alors, ça m'inspire que quand même, euh, il y a encore de la passivité. Il y a un, gros, un mécontentement, mais il y a encore de la passivité. Donc là, il va falloir vraiment euh, que tous les gens qui sont passifs se, se, se participent à la bagarre, en fait. C'est En gros, c'est ça. Voilà. Parce que sinon, regardez, derrière, il y a le fameux nom. Vous savez ce que c'est maintenant, le nouvel ordre, qui est là, ici. Donc, il ne faut pas dormir. Hein. Ils sont là, eux. Eux, ils ne chôment pas, hein. Ils continuent leur agenda. Donc, il va falloir vraiment euh, passer à l'action. Sinon, c'est eux qui vont gagner. Alors, il y a des gens qui vont partir. Moi, le, le jeu me dit qu'il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont vouloir avoir plus de liberté. Euh, il y a des gens qui vont malheureusement se retrouver au chômage. Ça, de toute façon, personne ne parle de la récession économique. Je vous ferai un tirage à ce sujet. Mais n'empêche que euh, il y en a qui vont partir, prendre leur liberté. Et il y en a d'autres qui vont tout perdre, hein. C'est comme ça. C'est dramatique, mais... C'est ce que je vois. Ici, il y a encore des gens qui dorment. Vous voyez Il y a encore des gens qui vont, qui vaquent à leur quotidien, leur, leur boulot métro-dodo, euh, et qui ne se rendent pas compte qu'il y a une, une espèce de, de, de menace au-dessus de leur tête. Hein. Mais bon, je crois que vraiment que le, le, le réveil va s'accentuer. Bon, bah au niveau mondial, hein, menace au niveau mondial, on est d'accord Et le fait qu'il faut vraiment se dépêcher, puisque le temps est contre nous ici. Hein. Moi, ça me fait toujours penser au tribunal où on n'a pas gain de cause. Hein. Vous voyez, la, la personne, elle s'en va, elle est dépitée par rapport à quelqu'un ici, ce euh, qui ressemble un peu à une magistrate ou une avocate. Hein. Ça, ça me fait penser toujours à ça. Il y a un désaccord très net et la personne, là, elle est, elle est plus haute. Vous voyez, elle a la position haute. Ça peut être une chef ou encore une fois une avocate, une magistrate. Il n'y a pas d'aide. Il hein. n'y a pas d'aide à, à recevoir euh, de la justice là. La personne baisse les yeux aussi. Il y a une impuissance de la justice. Bon, attention au bébé encore une fois, manipulation. Hein. Attention. Sinon, il y a toujours quelqu'un qui s'amène de l'étranger ici, apporter un vent de tempête. Alors, est-ce que c'est les histoires de guerre Je vous avais fait un tirage, y aura-t-il un conflit international Je le sens bien, je le sens bien. Je salue ici Isabelle de Guidance de Nuit, qui apparemment a, a aussi fait un tirage en sens. Hein. Elle sent un peu la même chose que moi. Moi aussi, j'ai eu des images d'explosion. De, Alors ça, je l'ai vu en astrologie. J'ai vu, euh, j'ai eu des images aussi de de conflits, voilà. Dans la tête, de temps en temps, j'ai des images qui passent. Et je sens aussi. Mais comme elle, je ne crois pas que la France sera impliquée directement. Non. On, va, on peut en avoir la retombée. Oui. D'une façon ou d'une autre, quoi. Euh, avec euh, des, des pénuries, enfin, des choses comme ça. Hein. Euh, notamment au niveau du pétrole et tout. Hein. Mais je n'ai pas l'impression qu'on fera partie directe du conflit. En tout cas, il y a quelque chose, là. Bon. Pareil, là, vous avez vraiment... Euh les gens qui vont se regrouper, euh, qui vont essayer de faire des actions ensemble, hein, en justice, des pétitions, enfin tout ça. C'est vraiment notre force, c'est notre force. Et là, eh bien, euh, on va arriver au Art tour, comme on dit en allemand, c'est-à-dire, euh, bah, plus ils nous limiteront à l'accès à certains magasins, par exemple comme en Italie, bah, plus les gens ils vont se bagarrer, quoi. c'est normal. Voilà. Alors attention, parce qu'ils risquent quand même de nous faire le coup du... Euh, on vous donne certains certains cadeaux, mais c'est un piège. Hein. Donc attention, hein. faux, faux cadeaux là. Hein, on vous donne quelque chose pour mieux vous piéger après. Bon ça, c'est le casse-tête casse là, avec son... Ah, mais dès la première dose, vous aurez votre passe. Non mais on n'est pas au solde, hein. on voit bien que ça n'a rien de sanitaire. Ils veulent vraiment nous balancer leurs trucs... Voilà quoi, si vous savez pas encore le danger de ce fameux truc, allez voir les secrets de la potion, hein. je vous ai tout dit, et je crois même que, je vous ai tout dit oui, mais, mais je me suis aperçue après que c'était encore pire que ce que je pensais, enfin bref, bon, ce que je vous ai dit déjà ça suffit. Alors, donc là je vous ai dit, hein, attention aux faut... fausses promesses, aux euh, faux cadeaux, parce que ce serait pour mieux vous piéger, hein, c'est le gruyère en fait. Alors, pareil, là, ça, c'est euh, les gens, les. Euh, pour moi, c'est euh, les, les gens qui font euh, leurs trucs dans leur coin, qui sont cachés, pour mieux euh, nous discipliner, pour mieux nous contrôler. Mais en face, il y a aussi de la résistance qui s'organise. Hein. Les open space, c'est les gens qui communiquent pour moi entre eux. Et je crois qu'ils ont sous-estimé euh, les, les réseaux sociaux, la, euh, la façon dont les gens vont s'organiser, se relier, euh, se battre. Et il y a toujours quelqu'un d'intelligent ici. Alors, est-ce qu'il est positif, celui-là Oui, je crois que c'est ça. Ce sont des gens qui sont cachés, mais qui sont intelligents, mais qui ne sont pas négatifs. On va remettre une carte, là. Bon, celle-là, on, on va la retourner. On a compris. Il y en a un, là, qui a un super cerveau. Alors, ça, c'est un scientifique et tout. Euh, je vais mettre... Euh... Ben, je vais prendre, du coup, un autre jeu, hein, parce que... Je ne vais pas reprendre Résilio, puisqu'il est là, je ne peux pas. Alors, qui c'est celui-là Super cerveau. Et il y a un appel à, un appel à cette personne. Il peut être symbolique. Ouais, donc il y a bien un appel, ouais, une communication. Ah oui, d'accord. Ok, bon, bah, je sais ce que c'est. Hein. C'est les fameux effets, les effets de la piqûre. Voilà, donc c'est les scientifiques qui vont encore revenir sur le sujet. Et en fait, bon, vous avez vu, ça, on en a de plus en plus d'échos. Hein. Bon, ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas savoir. Hein. Mais là, on sait quoi. On sait ce qu'il y a dedans, dans l'injection. On sait ce que ça fait, euh, les sacrifices, au bout des deux, hein. pas besoin de dire quoi. Et ça va être de plus en plus, le tam-tam, là, ça va faire du bruit. Là, on n'est plus dans la petite communication, c'est euh, ça fait du bruit. Donc, euh, du bruit en haut lieu. Donc, ça veut dire qu'il y a des gouvernements, à mon avis, qui vont se réveiller. Euh, sous l'impact des gens euh, super intelligents, donc c'est les scientifiques en fait, hein, les chercheurs, les scientifiques, et ça va se savoir, hein. et plus ça se saura, euh, mieux ça servira euh, la cause, bon ok, donc c'est un autre jeu, voilà. Bon alors lui toujours là, il n'est toujours, par... toujours pas parti, je sais, je sais, mais n'oubliez pas qu'en face, euh, ils ont aussi leur puissance, euh, l'inverse de spirituel, voilà, et ça les protège, Alors, lui, en fait, il, il sait toujours pas s'il va euh, se représenter ou pas. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il va laisser la place à l'autre, là la blonde, qui est encore pire que lui, hein, la, la Valérie. là. Hein. C'est pour ça qu'en fait, il y a quelque chose qui se met en place très lentement. Et ça, c'est les, les idées. Il cherche à partir. Lui. Moi, pour moi, il cherche à partir. En catimini, pardon, en catimini, il faut que j'articule, hein, un petit peu de façon cachée. Pour laisser la place à quelqu'un d'autre déjà et puis euh, ah, il prépare son départ oui, il prépare son départ ouais, pour moi il est il, il, bon il sait que le, le vent a tourné quand même pour lui encore une fois attention ne pas mener les enfants au sacrifice avec les doses vous l'avez encore ici alors pareil hein. les questions de soupe les interviews des gens qui vont parler de plus en plus euh, par rapport aux effets secondaires euh, de ce qu'ils ont ingurgité. Pour moi, c'est ça. Il y a de plus en plus de témoignages qui vont se faire. Je vois pas ce que c'est sinon. Hein. Ouais, ah, attention aussi à internet. Hein. On voir la censure. Enfin, ça, je vous l'avais déjà dit. Hein. Alors, ici, on a quelque chose qui s'arrête. Ouais, je me demande si c'est pas des grèves. On va remettre pareil une carte ici. Alors, le tirage est un peu long, c'est vrai. Mais euh, je vous dis, je ne fais pas des tirages tout le temps. Je fais des tirages quand je me sens très, très bien. Et donc, aujourd'hui, je me sentais vraiment bien. Les cartes. Donc, dans ces cas-là, il faut le faire. Alors. Ah, tiens, une étoile filante. Bon, bah, écoutez, hein, tout n'est pas perdu, même si on est au fond du puits. Il y a des gens qui vont être montrés du doigt. Hein. Il y a des gens qui vont être montrés du doigt. Et du coup, pour moi. Euh, alors, la vérité qui sort du puits. Je ne sais pas, ça me fait penser à ça, soudainement, oui. La vérité qui sort du puits par rapport à des, des gens qu'on montre du doigt et des gens aussi qui sont mauvais. Il y a toujours les questions de, de comètes, là. C'est marrant. Hein c'est un nouveau cycle. Hein et puis, c'est aussi un tournant très important pour l'humanité. Bon, moi, il y a des trucs qui s'arrêtent, là. Alors, je ne sais pas si c'est des grèves ou, ou, ou autre, mais ça ne m'étonnerait pas. Parce qu'il y a les libertés quand même après. Ouais. Il y a quand même la notion d'urgence ici. Hein. Voilà, la notion d'urgence. <coughs> L'aide, la bouée à la mer, ici. Alors, la bouée à la mer. Mais il n'y a personne... Il n'y a personne dans la bouée. alors... <coughs> Pardon, alors... On va regarder un petit peu si cette bouée, elle, elle va permettre de sauver des gens ou pas. Hein. Parce que s'il n'y a personne, c'est une bouée qui est jetée pour rien. Ça fait penser à la Guadeloupe, ça, vous voyez, c'est une île. Ils sont fantastiques. Hein. Moi, je, je suis vraiment... J'avais dit hein, dans le tirage que j'avais fait sur la Guadeloupe que ça allait durer. Hein. Euh, je ne voyais pas la, la, la, la situation se résoudre. Hein. J'avais dit que ça allait durer. Bon, c'est ce qui se passe, hein. Ah ben voilà, donc ça dure. Bon, moi, c'est la Guadeloupe, la Guadeloupe que je suis en train de sortir, là. Je, je sais pas pourquoi, je, je pense que c'est ça. Il y a toujours une attente, pardon, dans l'autre sens. Ouais. Alors, ça, c'est euh, quand on s'organise... Euh... Ouais, alors, qu'est-ce que ça peut être Attendez, je vais remettre une carte là-dessus, parce qu'elle est toujours difficile à comprendre. Pour moi, c'est... On, on, on, on met en place des choses, pardon. On met en place des choses, ici... Pour justement euh, résister alors qu'est ce que c'est que ce truc ouais bon bah je sais pas trop exactement là hein. c'est pour moi c'est plutôt les, les, les la résistance qui s'organise en guadeloupe hein. ça va durer encore hein. mais euh, ils vont avoir besoin d'aide hein. La bouée à la mer. J'ai peur qu'ils soient quand même dans une situation difficile. ça me fait penser aussi aux réserves, ça. Hein. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas s'ils sont autonomes à 100% en Guadeloupe. Je ne suis pas sûre. Attention, il y a peut-être des histoires ici de blocos. Ouais. Mais c'est des gens courageux. Hein. Ils, ils, vont, ils vont continuer à résister pour moi. Bon. Donc, euh, pour la Guadeloupe, euh, c'est pas gagné encore, mais euh, je ne les vois pas abandonner quand même. Et du coup, voilà, celui-ci, voilà, ici. Euh, du coup, j'étais bien partie comme ça, moi, ouais. Alors, bon, bah écoutez, euh, au bout d'un moment, la, la vie va repartir, quoi. La vie va repartir, ouais. Mais pas tout de suite, hein. On finira par en sortir. Hein. On finira par en sortir. Alors, ça, c'est l'enfumage. C'est la toxicité, c'est l'enfumage aussi. C'est que ce que de négatif, la fumée. C'est la propagande aussi. Hein. C'est la fumée, l'enfumage avec les gens qui discutent. C'est la propagande qui va continuer. Hein. Mais vous voyez que les gens vont vraiment euh, s'appeler les uns les autres euh, pour euh, faire barrage. C'est vraiment ça. Et les histoires-là d'injection, ça va s'arrêter. Ça va aller, boum, ici. Hein. Voilà. Et donc, euh, il faut rester mentalement, il faut rester fort, surtout pour le, les, le futur des enfants. Bon, on va arrêter là, parce que ça fait quand même une, une grosse vidéo. Euh, donc, du coup, ce fameux virus... Bon, moi, je ne le sens pas. Hein. On, on va demander... Euh, euh, avec, le, avec un autre jeu rapidement, parce que ça fait déjà une vidéo qui est longue. Je vous mettrai mes jeux en ordre après. Euh, à, ben je vais demander à... Je ne sais pas ce que j'ai demandé. Je voudrais réfléchir à quel jeu je vais vous prendre. On va prendre Habitat. Alors, est-ce qu'on va avoir un nouveau virus Bon, j'ai la carte qui s'est retournée. C'est de la propagande, point. Non, c'est de l'intox. C'est les loups qui hurlent, voilà. Donc pour moi, ça vient de se retourner, donc je ne pense pas qu'on aura de virus machin. Bon. On va demander vite fait, pareil. Hein, Est-ce qu'on va avoir un conflit international Je vais de faire en sorte qu'il y ait éventuellement une carte qui tombe. Enfin, que je fais en sorte. Ah S'il y en a une qui s'est retournée, vous avez vu. Bon, bah oui. Il y aura bien un conflit avec des, des victimes. Un conflit international, oui. Il y a une autre carte ici, c'est le désert. Et moi, je pense qu'on va regarder, en fait. On va être euh, témoin, hein, parce qu'on regarde. On ne va pas y participer, il y a le désert. On va redemander encore. Mais ça va faire des victimes, cette euh, guerre-là. En fait. Oui. Alors, euh, les conséquences pour la France. On va voir. Conséquences, voilà. Période assez, euh, assez difficile. Alors l'hiver, ça veut dire aussi que le conflit pourrait déjà commencer cet hiver. Hein. Quelles sont les conséquences pour la France de ce conflit international qui se dessine? Une petite carte qui tombe, ce serait bien. Ah, il y en a une là qui n'était pas loin. Bon, bah apparemment, ça nous empêche pas de dire. Je la, je la trouve un peu trop positive, moi, quand même, celle-là. Hein. Ça veut dire aussi que ça finira. Ah, attendez. Sinon, je vais en tirer une. Hein. Voilà, alors les conséquences pour la France. Ouais, alors, ça c'est pas bon par contre. Ouais, alors les conséquences pour la France, c'est autre chose qui me sort. Il me sort autre chose. Il me sort pas le conflit, il me sort que les enfants sont en danger. Embêtant. Très embêtant. C'est pas le conflit là que je sors. C'est autre chose. Je la remontre. Hein. Bon. Ah, J'ai qui, Brimiche qui, qui veut sortir de prison. On va la remettre dedans hein, si vous êtes d'accord. Voilà. Il a pas question que tu t'en ailles toi là-bas. Alors. Bon bah écoutez moi cette histoire de virus je ne le sens pas. Euh, pour le conflit Oui. Ça va, à mon avis, démarrer cet hiver. Mais je pense qu'on va être spectateur et qu'on ne fera rien. quoi. Il y a le désert. Voilà. Bon. J'essaierai de vous refaire d'autres vidéos euh, la semaine prochaine. Euh, sinon, ben, euh, pensons positifs, hein, comme d'habitude. Restons solidaires. C'est surtout ça qui nous fera gagner. Merci beaucoup d'avoir euh, regardé ma vidéo jusqu'au bout. Et puis, euh, à bientôt. Et on ne lâche rien. Au revoir.